Merci Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Repenser la circularité économique n'est pas juste interroger notre rapport à l'accumulation matérielle. C'est aussi et avant tout modifier radicalement la façon dont nous consommons et dont nous puisons sans fin les ressources naturelles. C'est pourquoi, à côté de l'approche industrielle, il est essentiel de sensibiliser le secteur agricole et alimentaire à cette problématique avec... En ligne de mire, la réduction au strict minimum de sa dette envers la nature. Dans ce plan d'action en faveur de l'économie circulaire, la Commission ouvre des portes bienvenues aux alternatives à un modèle agricole productiviste, toujours dominant, trop gourmand en ressources naturelles, peu vertueux pour le climat et destructeur d'emplois. Meilleur contrôle des intrants, réduction de la dépendance en protéines végétales, relocalisation de la production, valorisation des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, information des consommateurs plus transparente, notamment par l'étiquetage, sont autant d'outils qui aideront à faire rentrer enfin l'agriculture dans l'ère de l'économie circulaire. Merci.